Coucou YouTube! Je suis pas content, cette game, je tombe sur un cheater. Il y a le système ricochet qui se met en place. La game était bonne. Et pourtant, Activision m'a enculé. Je vous laisse regarder. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé? Je les déteste. Ce calme, tu me dis si je me mets à saigner des yeux ou du nez. Oh non. Meurs, meurs. C'est gentil d'avoir accepté de mourir. Ok chat. Donc ça c'est euh, une petite euh, MP5 très mignonne que je prends avec le skin démembrement. Comme ça quand tu tires sur quelqu'un il se prend de la sangquette partout. Et en fait il n'y voit, voit quasiment plus rien Ce qui est super super pratique pour, le, pour buter quelqu'un tu vois Pondre la peine de mort pour les cheaters Non mec pas des trucs aussi extrêmes tu vois Mais euh, Mettre à tous notre carte d'identité sur le jeu Et s'il y a des mecs qui sont racistes, qui streamac, qui cheat bah, il faudra créer une nouvelle section dans la police Ils seront à peu près équipés comme les CRS Ils taperont à ta porte à 4h du mat' quand tu geekeras pour te tabasser la gueule <rire> Y'a les Hände qui y Y'a les Hände des Caraïbes. Certains trouveront ça extrême d'autres justifiés. Il est sous ma gueule, lui, un peu, non Oh là, la situation elle est Il a foutu sa voiture de côté Comme, un... comme sur H1Z1 Et puis quand je vais vers lui Il décide de déconnecter plutôt que se réa Situation à la con encore un peu quand même hein. Tu sais que je me suis dit si je prends une tête je m'auto réa Et c'est là que j'ai un tilté que j'ai pas d'auto Qui m'a tiré dessus chat C'est quelqu'un sur la hauteur Quelqu'un sur le côté Pourquoi est-ce qu'ils jouent autant leur vie pour être aussi mauvais Ok donc attends Il y a deux mecs qui viennent d'arriver juste ici Un qui se balade en voiture à côté Et une voiture qui vient de s'arrêter juste à côté Ça commence à faire pas mal là Qu'est-ce que tu fais Tu t'es perdu ou quoi Tu sais que j'ai un fantasme que ce genre de truc passe hein, à un moment donné. Hein. Radez le point les gars Quoi Pourquoi il n'a pas glissé là Simon... Le Je me suis envolé les gars, tel le pangolin du désert. Tel le pangolin du désert, je dois trouver ma stratosphère certains te disent que viser c'est tricher. Le drone est à court de carburant, il rentre sur avitailler. On se tue pas Je mets un cœur par terre. Complètement débile. Fuck you, bitch. Mais fuck you, bitch, t'es français, pauvre merde. Putain de grosse merde, je comptais te laisser en vie. Abruti. Et à partir du moment où tu mets tété dans ton pseudo, c'est que t'es con, gros. C'est que t'es con. Ou que ton papa, mais il a couché avec sa sœur sans faire exprès. Et qui t'a eu C'est du consanguinage pur et dur. C'est des gens qui sont ratés. Quand je dis raté c'est-à-dire qu'il y a une vieille éjaculation sur un mur de chiottes public La meuf, elle est passée, elle a pris et hop. Elle est tombée enceinte et ça a fait ce résultat de titi à chier Heureusement que je suis sub pour avoir les bips dans le bon timing. Oui, c'est bien vrai, Ouf. Si vous aussi vous voulez avoir tous les bons timings et avoir le bon sub... Quoi Il y a un autre mec sur la gauche. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Mais je pense à viser à un moment donné. Je crois que c'est les zones que je déteste le plus, les gars ces, ces zones-là. Parce que je suis... C'est vraiment pas mon délire. C'est lui, ça. Okay. Aventurier, il s'appelle. Hein. Là, il s'est pas pris la frappe. Com comment t'as su que j'arrivais pas... C'est un cheater C'est un putain d'aimbot il me fait zéro dégâts C'était parce que c'était un putain bot. En fait, pour ceux qui suivent pas trop Call of ou même la scène, Ricochet, lanti cheat qui est actuellement installé, c'est que bah, s'il détecte un mec qui shit dans la partie, il va faire en sorte que ses dégâts soient de 0,001. C'est pour ça que là, toutes les balles que je me suis prises, les balles de sniper, les balles, les balles en tout genre que, qui m'ont été tirées, elles me faisaient zéro dégâts. Enfin, juste... comme Réa. je peux même pas me déplacer. Putain, ninja je veux... Non, ma game J'ai tué un shooter et tout, pour me retrouver bloqué dans un caillou. À chaque fois que je lance Caldera, soit je meurs avec 15 kills top 20, soit je fais une game où je fais tout parfait et je me retrouve bloqué dans un caillou.